Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Youssef Delol de la chaîne Je communictv Alors aujourd'hui, on va voir une autre euh, séance de communication. Il s'agit de correction des activités. Alors, communication progressive du français avec 270 activités destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau de français un petit peu passable et qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors, si vous êtes euh, nouveau, ici, vous pouvez vous abonner, hein, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ou euh, si vous avez des remarques, vous pouvez ajouter euh, aux commentaire au-dessous de la vidéo, bien sûr. Et si vous aimez, bien sûr, avoir de nouveautés, vous pouvez cliquer sur la cloche, mettre des likes, pour encourager, bien sûr, cette chaîne. Je TV. D'accord alors, on va commencer par la correction d'une de... activité de communication. Allons-y. Exprimer des intentions des projets. Je vous propose maintenant ces activités qu'il faut corriger. On va commencer par vrai ou faux. Comme d'habitude, je vous propose quatre propositions. Est-ce que c'est vrai ou faux Bien sûr, selon votre compréhension euh, de la situation de la communication déjà étudiée. Deuxième activité, c'est répondre en utilisant le pronom approprié. C'est très important cela. Mais d'abord, il vaut mieux de vous rappeler, bien sûr, comme chaque séance de la situation de communication, il y a aussi acte par. Par contre-parole ici, c'est exprimer des intentions des projets. Je vous rappelle maintenant à l'association de communication, louer des vélos, exprimer des intentions des projets. Brice, bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos, s'il vous plaît. L'employé dit, oui, vous voulez des vélos classiques ou des VTT Vélos tout terrain, ça veut dire euh, des VTT, vélos tout terrain. Les VTT, c'est pour euh, faire une promenade dans la forêt. Oui, vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez regarder les vélos combien de temps Il existe la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Pour la journée, si c'est possible. Oui, bien sûr, vous me laissez un chèque de caution de 150 euros par vélo. Je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 euros par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols Oui, on voit les deux. Et bonne promenade. Alors, c'était louer des vélos. Une situation qu'on a déjà étudiée. Et il y a trois personnages ici. Brice et son ami Aude et l'employé. Brice et Aude et veulent faire une promenade. Alors, pour cela, ils viennent chez l'employé. Un garage de location des vélos pour louer des VTT. Maintenant, je vais vous proposer la correction de ces exercices. Un vrai ou faux euh, Commençons par vrai ou... Brice et autres voudraient acheter des vélos euh, Non, c'est faux. Ils voudraient louer des vélos. Ils vont se promener en ville. Euh, non, c'est faux. Il voudrait tout simplement se promener dans la forêt. Il voudrait avoir un vélo pour une journée. Oui, c'est vrai. La caution est de 3000 euros pour les deux vélos. Non, c'est faux. C'est à peu près 13 euros pour euh, chaque vélo. Alors, Brice et Aude voudraient acheter des vélos. C'est faux. Ils vont se promener en ville. C'est faux. Ils voudraient avoir un vélo pour une journée. C'est vrai. La caution est de 300 euros pour les deux vélos. C'est faux. Alors, répondez en utilisant le pronom approprié. On dit, tu me comprends. Oui, je te comprends. Oui, je vous comprends. Il vous écoute. Non, il ne, nous, il ne nous écoute pas. Il vous écoute. Non, il ne nous écoute pas. Elle te voit. Oui, elle me voit. On va jouer sur les pronoms appropriés tout simplement. Tu m'accompagnes. Oui, je t'accompagne. Oui, je vous accompagne. Soit on dit je vous accompagne ou je t'accompagne. Vous me laissez un chèque. Non. Nous ne vous laissons pas de chèques. Il vous téléphone souvent Non. Il ne nous téléphone pas souvent. Oui, il ne nous téléphone pas, tout simplement. Tu me comprends. Oui, je te comprends. On peut dire aussi, oui, je vous comprends. D'accord Il vous écoute. On dit non. Et nous, il ne nous écoute pas. Il te voit Oui, elle me voit. Tu m'accompagnes oui, je t'accompagne. Vous me laissez un chèque Non, nous ne vous laissons pas de chèque. Il vous téléphone souvent Non, il ne nous téléphone pas. C'est un peu difficile, mais ça va. Bon, on va faire d'autres activités. Correction. Alors ici, troisième activité, il faut choisir la bonne réponse. Et on a deux, location, caution, terrain, style, VHT, cours, course, anti-vol, vol et location, journée. Vous choisissez la bonne réponse parmi ces deux. Et quatrième activité, il suffit de compléter par une expression d'intention. C'est un exercice de manière de dire. Vous avez compris Alors, troisième activité, il suffit tout simplement de choisir la bonne réponse. Et quatrième activité, il faut compléter par une expression d'intention. Alors voici la correction, choisir la bonne réponse. On dit Vous nous rendez la conscience. La conscience, pas la location. Il a acheté un vélo tout terrain, ça veut dire VTT. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure C'est pas acheté. Il vaudrait un vélo de course. Il est prêt. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. vol La location de vélo est une bonne solution. Alors on a choisi la bonne réponse. Vous ne rendez la location et l'achetez un vélo tout-terrain. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure? Il voudrait un vélo de course. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. vol La location de vélo est une bonne solution. Alors, euh, complété par l'expression d'intention, on dit, vous désirez louer des skis. Nous avons l'intention de partir dans les Alpes. Tu veux un vélo de course, c'est pour faire des promenades dans la campagne. Vous préférez prendre des vélos pour euh, toute la journée. Vous voulez garder le vélo tout le week-end, tout le week-end. Ça c'est ça. Alors c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé de bonnes séances aujourd'hui de communication progressive français. Alors si vous êtes nouveau, vous allez tout simplement vous abonner. Cliquez sur le bouton abonnement. Si vous avez des remarques, vous pouvez les ajouter dans le commentaire ou dessous de la vidéo. Si vous, aimez des si vous aimez ajouter des likes, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton like. Et aussi, si vous aimez bien sûr avoir de nouveautés de notre chaîne Gcomxivie, il suffit de cliquer sur la cloche. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous allez bien. Alors, on se verra prochainement.